Si nous, nous, on fait, fait la tech, tech pourquoi, pourquoi pas vous, vous Valérie Goutard, je suis en charge du dossier Grande École du Numérique pour le Compte de Société Générale et je suis directeur de programme Reskilling. Yaël Dehaz, je suis en charge de la promotion de la diversité au sein des DSI du groupe Société Générale. Avec la grande école du numérique, nous avons vraiment des objectifs communs qui sont de ramener les jeunes vers l'emploi sur les métiers du digital et aussi de promouvoir la mixité dans les métiers tech. Donc vraiment, les choses se sont faites très naturellement. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles actions pour mettre en visibilité les femmes. C'est un secteur où elles sont sous-représentées et nous agissons pour que cela change. L'idée de la campagne, c'est de parler très simplement aux jeunes et aux femmes des métiers de la tech et de donner envie de nous y rejoindre. Alors, la Société Générale est une banque, mais en fait c'est avant tout une tech compagnie. Et peut-être que les jeunes ne voient pas assez la banque comme étant une tech compagnie, même s'ils connaissent nos applications et s'ils voient la transformation numérique arriver à travers tous nos produits. On doit également proposer des rôles modèles aux jeunes femmes. On doit leur montrer des femmes qui ont du plaisir à travailler chez nous dans les métiers tech. Il faut savoir que dans le groupe Société Générale, on a 58% de femmes et que la moitié des cadres sont des femmes. Néanmoins, dans la tech, nous ne sommes encore qu'à 26% de femmes et c'est pour ça que nous voulons que ce chiffre évolue. nous mettons en place plusieurs actions concrètes. Nous soutenons aussi, au sein du groupe Société Générale, des startups internes et externes dans l'aide tech pour promouvoir les femmes dans la tech. Nous avons aussi une association de femmes euh, où peuvent réseauter les femmes du groupe Société Générale, mais aussi les hommes. Et Cette association s'appelle Mix and Win et est active sur de nombreux sujets. Enfin, il y a de nombreuses actions qui sont euh, portées par la Fondation Société Générale, qui accompagne des associations en faveur de la tech, de la mixité et de la diversité. Et pour finir, nous avons lancé l'année dernière une, une campagne de vidéos avec des e learnings obligatoires sur les comportements inappropriés et le sexisme au travail. Pour découvrir ces rôles modèles inspirants, restons connectés, venez nous rejoindre et les découvrir sur les réseaux sociaux de la Grande École du Numérique et de Société Générale.